Bien, voilà. Nous sommes la compagnie Firin coudre et nous avons derrière nous notre incroyable Magnifique, super, en Ambulant Et oui, cette machine incroyable a la capacité de transformer l'un d'entre vous en marionnette Nous sommes des conteurs d'histoire, nous improvisons des histoires avec vous, le public Vous devenez le héros de l'histoire, nous en sommes les conteurs, vous en êtes les auteurs Et nous allons tout faire pour vous faire vivre de magnifiques aventures Je me présente, je suis Nuggets, c'est moi je suis Marotte! C'est moi! Moi, qui suis Pouchette! C'est moi! C'est moi! C'est elle! Mais il sait il va pouvoir, au bout de sa course, trouver ce magnifique climatiseur. Il le voit tout loin sur une montagne. Oh! Le temps des Frix, est important, c'est une petite bulle dans le festival. En plus, c'est un peu à l'ombre, et les gens se permettre de décompresser, de sortir un peu de cette nuée de gens, voilà, de venir dans un endroit un peu plus calme, avec des gens calmes comme nous, pour pouvoir vivre des spectacles et des aventures fantastiques L'année dernière, nous étions là avec notre Flora Ferry, les machines incroyables que vous allez découvrir à l'espace Frix. et cette année, nous avons un petit plus, notre magnifique, prodigieux, intellectuel, Castellet ambulant Je vous propose de le découvrir en venant dimanche à 18h30. Ça sera ouvert à 14h. <musique>